Bonjour les amis, avant toute chose je vous souhaite une excellente année 2020, une bonne santé c'est très important et beaucoup de plaisir que ce soit avec votre famille, dans votre travail, j'espère que vous passerez une super année 2020. J'ai passé une très bonne année 2019 donc ça s'est très bien passé au niveau du business j'ai démarré de nouvelles activités dans l'immobilier donc ça, ça me plaît beaucoup. Donc je vais continuer en 2020, j'ai déjà fait quelques ventes en 2019 et ça va continuer. Donc c'est complémentaire à mon activité donc dans le trading, bien sûr, puisque c'est bien de gagner de l'argent mais après il faut savoir quoi en faire. Et comme à l'heure actuelle, placer son argent en banque ne rapporte plus rien, eh bien une fois qu'on gagne de l'argent en bourse, il est intéressant de, de s'assurer donc de son rendement, par exemple dans l'immobilier. Donc c'est pour ça que je le fais. Je le fais pour moi et je le fais également pour les personnes comme vous qui peuvent être intéressées d'investir ici à Tenerife. Vous voyez, je vous ai déjà fait pas mal de, de vidéos sur le cadre... Euh, extraordinaire de, où, où je vis donc euh, ici à Tenerife depuis euh, bientôt 25 ans, cette année donc en, en 2020 ça fera 25 ans que je suis ici à Tenerife. C'est l'endroit idéal pour faire du trading, c'est l'endroit idéal pour vivre, c'est l'endroit idéal pour faire des vacances, c'est l'endroit idéal pour investir dans l'immobilier. Donc vous voyez tous les avantages euh, qu'il y a à, à connaître Tenerife, à investir à Tenerife, à faire du trading à Tenerife. Donc cette année, en 2020, je vais me concentrer sur euh, trois aspects. Donc euh, toujours le trading puisque je continue donc euh, avec ma méthode de scalping. Je suis en train de travailler sur la version 4.0 euh, du scalping. Donc euh, j'ai eu de très bons retours de mes étudiants en 2019 sur euh, ma méthode de scalping 1, 2, 3. Et je travaille donc sur euh, ma version 4.0. Euh, qui permettra de gagner plus et plus vite en scalping. Pourquoi Parce qu'un certain nombre de trades euh, euh, vous permettent de les garder plus longtemps et de, de sécuriser votre position de scalping, de prendre une partie de vos bénéfices et parfois de transformer vos scalps en day trading voire même en swing trading. Donc c'est là-dessus que s'orientera ma version 4.0 du scalping donc qui sera euh, dans un premier temps euh, proposé à mes étudiants qui ont déjà la version 1, 2 et 3. Donc si vous êtes intéressé euh, par euh, gagner en bourse, par euh, découvrir une euh, version euh, efficace, euh, d'une méthode de trading et eh bien vous pouvez déjà vous inscrire aujourd'hui à ma version scalping 1, 2 et 3 donc vous avez un lien ici en dessous de la vidéo et un lien ici au-dessus donc également qui vous permet de vous abonner donc de vous inscrire à ma formation au scalping. Ensuite euh, eh bien euh, vous savez ou vous ne le savez pas je fais du marketing sur internet depuis quelques années donc j'ai démarré une chaîne vidéo sur le marketing internet et sur l'immobilier euh, à Tenerife donc en euh, description de cette vidéo vous aurez des liens vers ces différentes chaînes. Je choisis donc de ne pas mélanger euh, tout cela euh, donc il euh, y aura ma chaîne immobilier ma chaîne marketing internet et bien sûr cette chaîne-ci qui continuera à parler euh, de trading donc pour ne pas ennuyer les personnes qui ne sont intéressées que par un ou l'autre des aspects mais si vous êtes intéressé par l'immobilier ou par le marketing internet vous pouvez vous inscrire sur ma chaîne euh, la chaîne euh, ici en dessous soit immobilière, soit euh, marketing et ainsi vous aurez également des vidéos sur ces différents sujets. Alors pourquoi le marketing Eh bien parce que je pense que lorsqu'on a une compétence dans un certain domaine, euh, moi c'est donc euh, euh, le trading, eh bien je pense que en plus de euh, gagner de l'argent avec votre activité vous pouvez très bien partager votre passion partager euh, ce que vous pouvez faire et pourquoi pas, comme moi, faire des formations dans le domaine qui vous intéresse. Donc c'est là-dessus que va se concentrer donc, ma chaîne euh, concernant le marketing Internet. Donc il y a des années, je travaillais dans la publicité en Belgique. Donc c'est toujours un domaine qui m'a intéressé. Et j'ai commencé à faire du marketing sur Internet en 2004, ici à Ténérife. Donc ça remonte à quelques années. J'ai euh, maintenant une quinzaine d'années d'expérience dans ce domaine-là. Donc vous voyez euh, sur quoi je vais m'orienter en 2020, euh, si vous êtes intéressé bien sûr par un de ces aspects n'hésitez pas à me contacter. Euh, L'immobilier à Tenerife également est très intéressant, là j'ai actuellement un produit qui vient de rentrer à l'agence pour laquelle je travaille. Euh, qui donnera un rendement de, de 10% net, sûr, donc c'est un, un euh, une maison avec 18 studios qui sont loués en permanence toute l'année, qui sont loués à long terme. Donc euh, c'est vraiment un bien très intéressant, donc il y a de temps en temps comme ça des opportunités euh, intéressantes. Donc je suis à la recherche actuellement d'investisseurs qui seraient intéressés par ce produit et euh, donc on verra un petit peu comment, comment ça va se passer. Euh, donc moi ça me plaît beaucoup de faire de l'immobilier ici aussi, c'est amusant, on rencontre des gens. Ça change d'être toute la journée devant, devant ces écrans d'ordinateur, donc c'est la raison pour laquelle j'ai rajouté cette activité à mon activité de trading et de marketing sur internet. Voilà le programme pour 2020. Euh, n'hésitez pas à me donner des commentaires. Euh, donc si vous êtes intéressé à ma formation Scalping, donc je travaille sur ma formation Scalping 4.0, je sais que certains d'entre vous euh, sont déjà impatients de la recevoir, j'y travaille, euh, ce sera quelque chose de super, euh, aussi efficace que mes versions Scalping 1, 2 et 3 mais qui vous permettra donc de gagner plus euh, avec euh, toujours une bonne sécurité, un très bon, une très bonne méthode. Donc je continue toujours à me former, donc je me suis formé encore en 2019. Euh, quand on fait du trading, euh, on n'en sait jamais assez, donc je continue à me former à ce niveau-là, à trouver de nouvelles méthodes, de nouvelles choses intéressantes et je les partage bien sûr dans mes formations euh, dès qu'il y a quelque chose euh, qui vaut le coup, des méthodes euh, intéressantes. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, vous voyez, on est en janvier 2020 ici à Tenerife. on est à, à quelques centaines de mètres d'où j'habite, vous voyez derrière moi le magnifique paysage qu'on a. On a passé les fêtes de fin d'année avec 25 degrés ici dans le nord à Tenerife. donc c'est vraiment un endroit super, je vous invite à venir passer des vacances ici, et si vous êtes intéressé par, par des investissements ici, donc que ce soit pour vous, venir en vacances de temps en temps ou pour le mettre en location euh, ou faire un investissement donc euh, intéressant, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc euh, je vous souhaite pour 2020 le meilleur. Euh, une bonne santé parce que c'est très important et gagner de l'argent en bourse ou d'une autre manière c'est important aussi parce que pour bien soigner parfois euh, si vous avez des, des petits bobos, des petites maladies, eh bien euh, il faut euh, souvent de l'argent. Donc euh, important de gagner de l'argent également, donc euh, ça fait partie euh, de la vie et pouvoir s'offrir des vacances ou pouvoir s'offrir euh, une maison, un appartement, euh, c'est important aussi. Voilà, donc euh, si vous avez aimé cette vidéo, ben, likez-la, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Donc une très bonne année 2020 et on se revoit très rapidement dans une de mes prochaines vidéos. Ciao ciao, à bientôt, au revoir.